Bonjour, merci d'être venu pour parler de Terraform et de Terragrunt. Euh, je vais me présenter très vite. Donc, euh, je m'appelle Denis Germain, je suis SRE et Tech Lead Kubernetes chez Deezer. Je tiens aussi un blog technique sur lequel vous pouvez retrouver les slides et euh, un lien vers euh, le code, parce que vous pouvez tout refaire. Aujourd'hui, donc, on va parler de Terraform et de Terragrunt. Et pourquoi en fait, euh, ben, en fait Terragrunt c'est un outil qui est super utile euh, pour nous chez Deezer et euh, je me suis rendu compte quand j'ai co essayé de monter en compétences dessus et en discutant avec des pairs que beaucoup de gens euh, qui avaient des problématiques similaires aux nôtres l'utilisaient et ça m'a vraiment surpris parce que ben, moi à l'inverse quand j'ai essayé de monter en compétences dessus j'ai trouvé très très peu de ressources sur internet euh, en dehors de la doc officielle, et euh, c'était pas forcément trivial. D'où euh, ce talk euh, pour vous en parler et pour vous expliquer pourquoi c'est utile. Euh, je suis très court en temps, donc euh, je pense que je ne vais pas pouvoir vous expliquer ce que c'est Terraform si vous ne connaissez pas. Donc je vais partir du principe que vous savez que Terraform, c'est un outil d'infrastructure as-code avec un DSL et qui va nous permettre de guider tout ça pour rendre l'infra collaborative, versionnée et reproductible. Il y a son propre DSL qui s'appelle le HashiCorp Language. Ça ressemble à ça. Et euh, en fait, Terraform, il stocke euh, l'état de l'infrastructure avant que vous lanciez des commandes dans un state. C'est très important, on va beaucoup en parler du state. Et au euh, plan, au moment où vous lui dites de faire des changements, euh, il va faire la différence entre ce qu sait qui c'est de l'infrastructure tel que ça a été stocké dans le state et l'infra que vous souhaitez. Et du coup, il va appliquer que les différences. Donc le diff, qu'est-ce que vous ajoutez, qu'est-ce que vous supprimez, qu'est-ce que vous changez Et ça donne ça. Ok. Euh, Terraform chez Deezer, euh, on en utilise quand même pas mal. Euh, Aujourd'hui, sur nos repositories, on a 900 fichiers Terraform. Ça représente 35 000 lignes de HCL. Il euh, y a 4 000 commits, 1 400 pull requests et 40 contributeurs, euh, donc euh, internes, externes, des SRE, des développeurs, des prestas. Et euh, ça fait commence à faire du monde. Et du coup, nécessairement, euh, bah à force d'utiliser un petit peu intensivement cet outil Terraform, euh, on s'est retrouvé euh, face à certaines limites euh, de l'outil. Euh, donc en fait, quand on fait du Terraform, il y a plusieurs stratégies. La première, c'est de dire, je vais mettre tout mon code Terraform euh, dans un seul et même repo. Et, euh, et comme ça, tout le monde va pouvoir contribuer dessus en, en même temps, mais c'est est tout est au même endroit. Le problème, c'est qu'on se retrouve vite avec euh, bah, des blocages réguliers, puisque le state, quand vous faites une modif dessus, bah, il pose un lock. Et euh, bah, plus vous ajoutez d'objets dans Terraform, plus le temps de faire les diffs euh, entre le state et l'état désiré sont longs et ça rend l'expérience euh, utilisateur, enfin développeur, assez mauvaise. Il y a une autre stratégie qui consiste à dire chaque équipe est autonome, chaque équipe va faire des projets distincts euh, et euh, ces projets distincts, en fait, euh, ben, va de son code et chaque code a son state. Euh, le problème de cette approche, il y en a deux. C'est qu'on se retrouve euh, d'expérience avec du code qui est copié-collé d'un projet à l'autre, puis euh, d'une équipe à l'autre. Et euh, on se retrouve avec deux types de problématiques. La première, c'est qu'on se retrouve avec des erreurs humaines, donc des gens qui copient-collent du code et qui de modifier des variables et qui écrasent le boulot de quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont pas fait attention au plan. Bon, il y a d'autres problématiques hein, si les gens euh, écrasent les... <rire> Les, les trucs de leurs copains euh, et on se retrouve aussi avec des mauvaises pratiques donc du code pas sécurisé ou euh, du, du, code, euh, du code de mauvaise qualité euh, qui est dupliqué de projet en projet puis d'équipe en équipe et du coup de manière globale ça devient très difficile de, de, régler, la, de régler la problématique. Euh, pendant un temps nous on a pris le parti d'utiliser une troisième approche qui est un petit peu un mix entre les deux donc en fait, on a un seul gros repo dans lequel on met tout le code Terraform. Par contre, on crée une arborescence par département, par équipe, par projet, par environnement, avec euh, ce niveau de hiérarchie. Et euh, chaque feuille de mon arbor arborescence est un projet avec son propre state. Alors ça, ça, per ça nous permettait de faciliter la, la, mise, la mise à disposition de modules, même si euh, le mieux, c'est de mettre les modules dans des, dans des repositories à part. On en reparlera un petit peu. Euh, on peut utiliser aussi euh, cette, cette méthode pour factoriser plus facilement de la configuration avec euh, des TF vars, des workspace, Mais euh, même en utilisant toutes les fonctionnalités qui étaient incluses euh, de base dans Terraform, on se retrouvait avec une problématique, c'est qu'on se retrouvait avec du code fortement factorisé, sauf au niveau des variables. Il y a des variables qu'on se retrouvait toujours à copier-coller, donc un fichier variable .tf dans lequel on mettait toujours le billing account euh, quand on est chez un cloud provider, euh, toujours euh, le nom de projet euh, similaire parce qu'on a une convention de nommage, etc., etc. Arrive Terragrunt. Euh, donc euh, ra Très rapidement, et puis après je passe à la démo. Euh, donc Qu'est-ce que c'est que Terra... Terragrunt C'est un wrapper pour Terraform qui est développé par Gruntwork, qui est aussi l'éditeur de TerraTest, qui va vous permettre de tester votre code Terraform et qui implémente la philosophie « Don't repeat yourself ». Ok. Donc, on va faire une démo. Euh, L'objectif de la démo, quel est-il euh, ben En fait, ce que je vais faire, c'est que donc euh, on travaille euh, surtout sur GCP pour, ne, pour la partie euh, qu'on utilise en, avec Terraform. Donc, on va avoir cette à, arborescence dont je vous parlais. Et il se trouve que sur GCP, ça tombe bien puisqu'on peut aussi avoir des folders pour euh, déterminer euh, ben, notre organisation, les départements, puis après, donc, les équipes, les projets et les environnements. Donc, cette, cette arborescence-là, on va la réutiliser euh, et on va en tirer parti pour mutualiser donc, euh, ben, des variables à des endroits stratégiques et aussi utiliser des fonctionnalités de Terragrunt qui vont nous permettre de, de, de mutualiser pardon, euh, la totalité des variables de notre projet. Okay. Donc pour montrer brièvement, en fait, j'ai déjà donc, sur Google Cloud Platform, j'ai déjà euh, déployé donc, euh, des projets. Euh, dans une organisation, donc ça vous pouvez le faire avec un compte gratuit euh, chez, chez Google Cloud euh, créer des projets ça coûte rien, créer des folders ça coûte rien c'est juste un petit peu long à mettre en place donc du coup toute cette partie là euh, on va pas la, la montrer puis de toute façon c'est du Terraform brut donc voilà j'ai créé des dossiers et j'ai créé un projet et euh, voilà le code est là, on s'en fiche voilà, donc du coup à quoi ressemble mon code donc euh, on voit pas bien dans, dans VS Code est-ce que, ouais c'est trop petit d'accord Contre. Non, oui, non, alors du coup là on va plus voir grand chose. On va essayer de jongler, bon on va dire que ça va être suffisant. Donc euh, mon, code, mon code Terraform, là c'est du code juste Terraform, comment il se présente Donc en gros euh, ben, j'ai une arborescence comme je vous expliquais avec les dossiers, j'ai un fichier backend.tf dans lequel j'indique les variables qui nous permettent de stocker le remote state dans un bucket GCS, donc le state de Terraform. Euh, et ensuite euh, je déploie que des projets donc pour l'instant euh, c'est pas très intéressant mais en gros j'ai euh, des labels avec des variables donc on voit que le code est déjà quand même pas factorisé je fais appel à un module qui est disponible sur, euh, sur Git euh, lui-même fait appel euh, donc à des variables qui, donc tout est, tout est variabilisé déjà on a du code qui est quand même plutôt propre en tout cas je trouve et donc on a un seul fichier à modifier quand on change euh, nos projets c'est euh, ce fichier qui s'appelle variable.tf dans lequel on a toutes les variables. Dont certaines qui ne sont pas super intéressantes comme le billing account, le folder ID dans lequel on va positionner les projets, le nom du projet, la location, etc. Et donc mon but, ça va être de supprimer la totalité de ces variables de mon projet. Et de tout factoriser. Donc comment je vais faire ça Hop Donc là, c'est là où il y a un petit peu de magie. Donc déjà, oui. Déjà, je vais vous montrer que euh, clear terraform plan. Donc là, je vérifie, je demande à Terraform de vérifier si euh, le plan euh, correspond bien, donc euh, l'état actuel correspond à l'état souhaité. Et c'est là où il faut que j'ai du réseau, puisque sinon, la démo s'arrête. Ok. Donc ça, ce message-là, normalement, si tout se passe bien, vous allez le voir tout le temps, en fait. Ça va être hyper frustrant, on va, par... on va passer notre temps à voir des no-changes. Ce que je veux vous prouver, c'est que vous pouvez prendre votre code existant et vous pouvez le factoriser euh, et il n'y aura jamais de change. Donc comment on va faire ça Donc là, on va passer à Terragrunt. J'en suis j'en suis là, switching to Terragrunt. Hop. Tac. Donc pour utiliser Terragrunt, on est obligé de créer un fichier qui s'appelle Terragrunt.hcl, qui utilise la même syntaxe, le même plus ou moins la même syntaxe que, que le HashiCorp Language. Euh, et donc dans ce fichier .hcl, dans un premier temps, je vais juste lui dire, tu vas créer des inputs, tes inputs, tu vas les récupérer, en allant lire un fichier de configuration Terragrunt que tu trouves dans un répertoire parent et qui s'appelle global.hcl. Okay. Donc du coup, bah, ce, ce, ce fichier-là, je vais le créer. Tac. Alors juste, petit truc qu'il ne faut pas que j'oublie, Donc, le fameux billing account. Hop, je le récupère parce que sur le git, j'ai pas mis le vrai nécessairement. Donc dans ce global.hcl qui est à la racine, qu'est-ce que je fais Donc je, je mets mon billing account. C'est super utile parce que ben, ce fichier-là, il est très probable qu'il sera réutilisé dans la, la très grande majorité de mes projets. Et dans le variable.tf, je supprime cette partie. Je lui dis juste type égale string parce que je n'ai pas trouvé comment le supprimer complètement. Et là, normalement, si tout se passe bien, je passe... Ah merde, on ne voit rien du tout. Terragrunt plan, donc c'est un wrapper de Terraform, donc on a les mêmes commandes. Hein. Donc du coup, euh, avant on faisait un Terraform plan, là on fait un Terragrunt plan. Roulement de tambour. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Donc no change. Donc on voit que le code Terragrunt est compatible. Oui, il est bon public, ouais. heureusement. <rire> il, en, il en faut toujours des, des comme ça. Yes, ok. Euh, donc là, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mutualisé donc euh, de manière intelligente une, une variable qu'on va retrouver partout. Il euh, y a une autre variable, moi, qui me saoule et qui cause, qui cause plein de problèmes euh, à ce qu'on la renseigne à chaque fois. C'est le project name. Quand les gens vont déployer des projets, si jamais ils copient-collent le code, eh ben, ils vont déployer pas dans le bon projet. Et ça, c'est vraiment un souci. Et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas déduire automatiquement ce nom de projet. Puisque en fait, si vous regardez la façon dont j'ai euh, créé mon arborescence, il bah, y, y a bien le nom de projet tel qu'il qu est, qu est écrit. Et vous avez bien sûr deviné où je veux en venir. C'est qu'en fait, on va dire à Terragrunt d'aller le deviner, ce nom, de, ce nom de projet. Donc là, j'ai rajouté juste une petite ligne dans mon Terragrunt.hcl pour lui dire, "Chop le répertoire relatif, récupère juste la fin, le base name, et c'est ton project name. Là encore, on va faire un petit type string. Hop tac clear terragrunt plan. Cool. Donc on voit qu'on a déjà deux stratégies. On peut soit déduire les noms de variables en utilisant des fonctions built in de Terragrunt, il y en a dans Terraform, mais du coup euh, Terragrunt en donne plus. Et euh, on peut placer intelligemment nos variables. Euh, le souci, c'est que ce fichier euh, teragrunt.hcl, il commence à grossir. Et en fait, plus vous allez rajouter de variables, plus vous allez mutualiser de code, plus il va être grand. Et il est probable que la plupart du temps, ce sera toujours la même chose. Donc c'est un peu dommage. Donc on, on retire d'un côté du code, mais de l'autre, on en ajoute. Et vous avez deviné que j'ai une solution pour ce problème... En fait, même ce teragrand.hcl, on va pouvoir le mutualiser. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais déplacer le fichier teragrand.hcl de la feuille, et je vais le mettre à la racine. Et ensuite, je vais créer un nouveau fichier teragrand.hcl dans ma feuille. Hop, paste. Qui dit juste, euh, inclut des choses que tu trouves dans un teragrand.hcl qui est dans un répertoire parent. Donc, du coup, juste avec ces trois lignes, je vais aller récupérer la totalité de la configuration qui est dans le TerraGrunt.hcl. Et là encore, clear TerraGrunt plan. Allez, allez, allez, peut-être, peut-être pas. Oui, super. So far, so good. Alors un point, une limitation que je trouve complètement bête euh, dans Terraform, si jamais vous avez essayé de mettre des variables, parce que ça existe les variables dans Terraform, dans la configuration de votre back-end, ça fait des erreurs. Il vous dit que vous n'avez pas le droit d'utiliser des variables pour, pour définir, pour vo définir votre, votre back-end. Donc là, là encore, ni plus ni moins, on a le, le, juste le project name et, euh, et un, un nom de bucket qui va être commun pour tout product 1, donc tous mes environnements, donc c'est pareil, ça c'est un truc que je pourrais faire. Heureusement, avec, vous l'avez deviné, avec Terragrunt, on a le droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait On vire toute la conf du backend, hop. Et c'est Terragrunt qui va la régénérer propre pour nous, en fait. Donc, je vais créer un fichier backend.hcl que je vais mettre à la racine de product 1. Donc, du coup, comme ça, tous les... Paste... Euh, tous, les, tous, les tous les environnements de productins auront le même bucket, et je vais définir tout en haut, donc euh, à la racine dans mon terra.grand.cl la configuration de base des buckets GCS, et je vais lui dire de lire, je crois que j'ai oublié un truc, non c'est bon, euh, grosso modo bah, c'est la même chose qu'on a fait jusqu'à présent, donc euh, je lui dis de lire dans un fichier backend.hcl qui, qui est plus haut, et euh, je, lui décide, je lui dis de trouver le, le, le, le nom du projet à partir du base name. Alors là, c'est la seule petite différence où je ne vais pas juste faire un Terragrunt plan. Si je fais un Terragrunt plan là, il va voir que j'ai fait une modif, je ne sais pas comment, dans le fichier backend.tf, et il va me demander de refaire un init. Sauf que si je refais l'init, en fait, il va se rendre compte qu'il n'y a pas de différence et que le state n'a pas vraiment bougé et qu'il a déjà tout. Donc là, je suis quand même obligé de faire un Terragrunt Init, c'est plus lent que chez moi, hein. et Terragrunt plane. Et est-ce que vous savez ce que dit Plastique Bertrand dans ce genre de cas Ça plane pour moi. Bon, j'ai tout donné là, j'ai plus de vanne. Ouais, c'est <rire> problème de génération peut-être. Ou alors c'est pas drôle. <rire> ok. Euh, donc depuis tout à l'heure, je vous dis que je vais supprimer toutes les variables. Bon, il m'en reste encore pas mal. Donc en vrai, euh, je vais juste speedrun cette partie-là, qui n'a pas vraiment d'intérêt puisque c'est exactement les mêmes choses qu'on a déjà vues. Je vais juste créer des fichiers à d'autres endroits euh, et euh, rajouter des fonctions un peu partout. Donc je n'ai pas trop le temps de vous expliciter, vous pouvez aller lire le code euh, ou me poser des questions à la fin, il y aura, euh, pas à la fin, <rire> il n'y aura probablement pas le temps pour les questions, mais pendant la suite de la conférence et je répondrai avec grand plaisir. Donc grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé deux autres fichiers à des endroits intelligents, je vais lui dire d'aller les choper, ici, paf. Et euh, je déduis du nom du projet, parce qu'il y a le nom d'environnement dans le nom du projet, en faisant une petite bidouille un peu mochasse, mais qui fonctionne. Et on en parlera à la fin de, ce, de cet aspect un peu bidouille. Et Ah oui, il ne faut pas que j'oublie, sinon ça ne sert à rien. Sinon c'est un peu du mensonge. Le but du jeu, c'est quand même de virer toutes les variables, sinon c'est tricher. Hop, hop. Hop, hop, hop, hop, ouais, super, j'en ai mis un paquet, hein. euh, clear, donc, donc là normalement, si je fais monter à Ground Plan, il ne doit pas avoir de différence, sauf si j'ai fait une erreur, c'est ce qu'on va voir tout de suite, l'attention est à son paroxysme, ouais, on est bon là, on est pas mal, alors, avant de finir, j'aimerais vous montrer un dernier petit truc. ici Je crois qu'il me reste un tout, tout petit peu de temps. Oh. Ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que ça servait aussi en fait, à éviter que les gens fassent des erreurs quand on fait des copier-coller. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais copier-coller l'intégralité des fichiers TF et HCL de mon dossier product 1 dev et je vais la copier dans un product 1 prod. Donc là, j'ai copié la totalité du, du truc. Si vous faites ça euh, avec du code sans changer les variables, vous pétez tout, quoi, si vous ne lisez pas le plan. Et en fait, on va utiliser une deuxième fonction fun de Terragrunt qui s'appelle le run all. Et en fait, on va lancer le plan à la racine. Et il va voir qu'il y a deux sous-dossiers dans leur qui ont des terragrunt.hcl. Et il va me faire le plan sur les deux en même temps. Donc, dans le premier, il n'y a pas de changement. Dans le deuxième, on a bien créé un projet avec le bon billing account, avec le bon environnement, avec le bon project name. Et donc... Hyper vite. Donc on a bien factorisé toutes les variables, en les mutualisant de manière intelligente ou en les devinant avec des fonctions. On a factorisé aussi le remote state, ce qu'on ne peut pas faire avec Terraform euh, brut, il me semble en tout cas. Euh, au moins avant la version 1. Hein. Peut-être qu'ils ont changé ça récemment, mais jusqu'à présent, je ne pouvais pas le faire. On a appliqué la modif à plusieurs répertoires en même temps. C'est un peu de la bidouille, c'est vrai, mais c'était déjà le cas avec Terraform, puisqu'on faisait déjà ça, En fait, on utilisait déjà des fonctions de Terraform pour déduire certaines variables. Moi, je trouve ce, ce, ce wrapper hyper utile à partir d'une certaine taille. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire dès le début, et en parce que bah, ça nécessite de faire une, une arborescence bien carrée. Ça nécessite un peu de rigueur et de réflexion. C'est pas tellement complexe. Euh, et il y a très peu de ressources sur Internet. Et c'est tout pour moi.